Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes de retour pour continuer la session. Maintenant, nous allons parler de ce que nous avons passé les dernières années à faire, c'est-à-dire ce qu'il y a de neuf pour ce qui est du DHSU. Bienvenue à tous. Nous allons parler des nouvelles fonctionnalités développées durant les dernières années. Nous allons commencer tout ce qu'il y a dans l'application Android. Donc, Martha va parler de cela. Ensuite, le tracker. Le tracker Marcus va en parler parce que c'est lui qui est à la tête de l'équipe de tracker qui va nous parler des choses qu'ils sont en train de faire là-bas. Ensuite, Scott Rose-Patrick va nous parler de ce qui est à voir, l'analytique, et puis, ensuite, Lars parlera de la plateforme. Maintenant, Martha, à toi la parole. Donc, est-ce que vous m'écoutez Merci. Donc, comme Lars a dit, nous allons essayer de voir les deux dernières applications développées sur Android. Depuis la dernière conférence, je suis Marta Villa, la tête de l'équipe Android, pour vous parler de tout ce que nous avons fait depuis les dernières années, la dernière année. Donc, je vais vous dire ce que nous faisons peu. On ne supporte plus Android 4.4. Nous avons essayé de retarder cette décision autant ce que faire se peut pour que euh, toutes les parties apparaissent tout travailler euh, avec cela, mais avec la technologie, euh, tous les appareils ne peuvent pas tout, euh, supporter Android 4.4 Donc, euh, je le dis parce que si vous avez votre appareil, euh, durant l'implémentation, avant d'aller à la dernière euh, version, il faut s'assurer que cela euh, est à jour avec Android 4.4. Donc, je... 43% euh, des, des appareils peuvent euh, ne pas euh, supporter la nouvelle version. Maintenant, nous allons parler des dernières fonctionnalités. La communauté a beaucoup demandé ce que nous avons fait. Et maintenant, on peut avoir plusieurs utilisateurs qui peuvent travailler sur la même application. Euh, même en étant en ligne. Donc, une personne peut travailler sur différents serveurs. Vous pouvez éteindre votre serveur sans connexion Internet. Donc, euh, premièrement, avant, on avait besoin de la connexion Internet. Et maintenant, vous pouvez euh, avoir trois euh, appareils. Mais si vous pouvez utiliser, vous utiliser un quatrième. Vous devez éteindre un. Donc, euh, si vous voulez utiliser plus d'appareils. à... À l'avenir, on a besoin d'espace, donc c'est pour ça, on s'est arrêté à trois pour le moment. J'en ai essayé de montrer cela très rapidement. Voilà à quoi ressemble l'écran euh, d'accueil quand vous avez plus d'un seul compte. Donc, euh, pour euh, se connecter, euh, c'est la même chose. Je vais faire une petite démonstration très rapidement. Donc, euh, voilà. Je peux vous assurer que je n'ai pas de connexion Internet présentement sur ce téléphone. On va aller maintenant sur l'interface utilisateur donc le flux de recherche. Donc, voilà comment euh, ça fonctionne et comment est-ce que ça fonctionne euh, oh, dans le background. Vous avez le bouton search qui est en haut, le bouton recherche, et c'était petit euh, par le passé. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était très petit. Maintenant, euh, c'est plus grand. Euh, on clique et puis euh, ça vous donne la fiche que vous connaissez tout juste. Ensuite, on a essayé de séparer les résultats en ligne et hors ligne. Avant, on le faisait, mais euh, on recherchait le téléphone de manière locale, on recherche le serveur. Et ensuite, on cherche les résultats, on les combine et les utilise. Ça a plus de sens en matière de complétude de résultats, mais ça a retardé l'affichage des résultats. Dans la plupart des cas, parce que euh, l'internet est lent, et dans plusieurs cas, le patient est dans l'appareil euh, qui appartient à, à l'établissement sanitaire. Maintenant, on dit à l'utilisateur qu'on est en train de mettre la à jour et qu'on on les données directement du serveur. Donc, cela ça va s'afficher et c'est transparent pour l'utilisateur. Donc, on est en train d'être dynamique pour l'expérience de l'utilisateur. Maintenant, lorsque euh, vous êtes sur la plateforme, on vous montre comment est-ce qu'on peut partager cela. On utilise, que, on autorise, pardon, que l'utilisateur puisse partager euh, les données de même que ceux qui sont en charge. Donc, voilà la prochaine diapo. Je sais que vous devez savoir que la recherche est obligatoire avant de créer euh, le, les, les TEI. Il y a le bouton recherche. On étudie plus ce que nous avons fait on essaie d'éviter les doublons, mais cela n'a pas marché. Ça, ça crée la confusion dans l'esprit de l'utilisateur. Donc maintenant on essaie de rendre cela configurable. Donc vous pouvez décider euh, le les programmes que l'utilisateur peut utiliser. Donc maintenant, en se basant sur votre implémentation, vous décidez de ce qu'il faut faire. Donc, je vais vous faire encore une petite démonstration. On part dans le programme reproductif. On va essayer de faire une recherche. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Je vais faire la recherche. Vous voyez, je, nous sommes dans une académie multilinguale. Donc, mon logiciel est en espagnol, donc je vais faire la recherche via les fiches d'événements. Un patient qui a un rendez-vous aujourd'hui, donc je vais essayer de chercher euh, par jour d'événements et je vais cliquer sur aujourd'hui, par exemple. Voici, il y a un seul patient pour aujourd'hui qui est une femme enceinte qui doit faire sa visite. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau dans le tableau de bord du patient. nous voyons que c'est clair. Il y a la visite. donc Il y a encore un filtre. On l'enlève okay. et on vient. On peut créer une visite. On voit sur la fiche, on voit qu'il n'y a rien de neuf. Voilà, les différents types de valeurs, voilà, les différentes sections que nous avons. Maintenant, je clique sur la pharmacie pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Nous avons maintenant les codes QR et les, les codes barres. Cette année, on essaie de comprendre si le code QR suit euh, le format requis. Donc, si on a le code QR avec le format qu'il faut, c'est très bénéfique pour tout un chacun pour pouvoir gérer les stocks dans les pharmacies, entre autres. La différence, c'est que... est -ce que nous lisons le code? L'application nous montre... Les informations comme la date d'expiration, euh, la valeur, le numéro de lot, le numéro de, de série, qui est très important. Dans la gestion des stocks de la pharmacie, donc Marcus va nous en parler de manière plus détaillée plus tard. On a une autre chose qui a été améliorée, c'est le flux en matière de sauvegarde. on va essayer de jeter un coup d'œil maintenant quand si par erreur un utilisateur fait une erreur si par exemple un utilisateur fait une erreur pardonnez-moi il y a euh, cette notification qui vous avertit que votre donnée n'est pas sécurisée donc euh, on va essayer de faire les messages simples et essayer de faire euh, une action pour voir ce qu'il en est donc Ici, ça vous dit que si vous entrez euh, des nouvelles informations, les anciennes informations vont partir. Donc, euh, voilà, il faudrait faire d'abord la sauvegarde. Donc, ça nous dit ici Guadado qui signifie sauvegarder. Donc, nous avons essayé d'améliorer la plateforme c'est plus facile à lire. Maintenant, ça nous dit que voici un examen qui est très important. Et je pars dans mon téléphone. Voici le petit bouton qui est en haut, qui nous dit que ce élément de données est en rouge ici et qui nous dit qu'on doit remplir cela de manière obligatoire. Maintenant, je peux sauvegarder. Et voilà, c'est-à-dire sauvegarder encore, c'était sauvegarder à fond. ici, ça demande si on peut terminer l'action. Donc, c'est vrai, sauvegarder et terminer, c'est un peu compliqué, mais on essaie d'expliquer, de simplifier sur les utilisateurs. Alors, on espère que c'est compréhensible. Voilà, on finit avec le programme de cette femme enceinte nous avons euh, la programmation des autres visites. Voilà euh, la démonstration. Maintenant, pour ce qui est de l'entrée des données, euh, nous avons essayé de changer le design de l'icône et nous avons mis cela même dans l'enregistrement. Donc. Maintenant, vous pouvez utiliser les icônes également et cliquer dessus parce que c'était même là par le passé. Maintenant, nous essayons de changer l'affichage des calendriers. Avant, euh, voilà comment est-ce que ça, ça s'affichait. Il, il faut rouler. Mais maintenant, on sait que les gens voir le calendrier tout entier. Donc, Voilà ce qu'on propose. Vous pouvez choisir votre jour et ça vous rappelle même la prochaine fois que vous vous connectez, ce que vous avez fait la dernière fois, votre dernier choix. Maintenant, nous avons essayé de mettre euh, la fonctionnalité Brise Vert, qui, fait, qui permet que vous puissiez utiliser Android, même dans ce programme, même si vous n'êtes pas connecté. Ça vous donne l'accès aux données qui sont en dehors de votre établissement de santé. Nous avons aussi amélioré euh, l'expérience de l'utilisateur pour ce qui est des cartes. Donc, euh, les feedbacks ou le retour d'informations sont importants. Donc, euh, pour euh, la navigation, vous pouvez vous connecter à Google Maps. Vous pouvez même vérifier votre euh, position. Voilà le bouton qui est tout neuf là-bas en haut pour qu'on se retrouve. Maintenant, pour ce qui est de, de l'analyse euh, hors connexion, c'est une chose dont on savait qu'il fallait faire dès le début. Mais l'année dernière, nous, ça, nous nous sommes occupés de l'entrée des données. Maintenant, nous sommes sur l'analyse hors connexion. Donc, vous avez votre graphique. Et maintenant, on peut même afficher ces graphiques dans l'application, vous pouvez afficher cela dans les différents types d'écran que vous avez, partout où vous voulez faire entrer les données pour les analyser. La chose importante ici, c'est que les valeurs sont calculées même hors connexion. Donc, ce qu'on a dans le visualisateur, le visualiseur, pardon, c'est la configuration du tableau, les unités, mais les calculs et les valeurs sont faites en connexion, vous pouvez collecter alors les données et les analyser sans être connecté. Il y a une chose que j'aimerais ajouter, c'est que il y a une sélection limitée des options et des objets. On essaie d'éviter de reproduire euh, les mêmes fonctionnalités sur ordinateur que sur les téléphones. Donc, avec vos feedbacks et autour d'informations, on va voir comment améliorer encore. Il y a une documentation sur la question. C'est que cela, la, la sélection pardon, des unités n'est pas absolue durant les trois derniers mois. Le, euh, la dernière année, on a beaucoup travaillé pour que les choses puissent s'améliorer et être intuitifs. Maintenant, pour ce qui est des graphiques, voici, on appelle ça des groupes. On ne veut pas confondre les tableaux de bord dans le serveur euh, comparativement aux unités organisationnelles. Donc, euh, Voilà peu, vous pouvez essayer de regrouper en vous basant sur les thèmes et vous pouvez organiser par euh, filtre ou par unité organisationnelle. Ici, on a les tableaux, on a les informations et les légendes en haut et à, et à gauche. Donc, vous avez les légendes que vous avez configurées dans le web. Maintenant, avant de continuer, nous allons faire une autre démonstration pour ce qui est de l'analyse et dans ma configuration, voici la page d'accueil. Et c'est pour cela que nous avons cette icône ici en bas. Nous avons cliqué. Voilà à quoi ressemble l'analyse. Voici les groupes de, euh, dont je parlais plus tôt. Donc, c'est pour cela qu'il est important de l'amener sur l'écran d'accueil pour qu'on puisse y avoir accès rapidement. Voici un tableau avec les légendes. Voici les types de graphiques. Et voici euh, peut-être euh, qu'on peut changer la valeur, c'est-à-dire changer la forme sous forme de tableau, sous forme de graphique, euh, sous forme de ligne. Et même, on peut jouer avec les différents filtres. Donc, ici, on voit euh, par mois pour les derniers mois. Voici ce que je veux dire pour ce qui est des périodes. Donc, ça peut être sur le plan journalier. Je sais qu'on collecte ces données de manière mensuelle. Donc, j'utilise le filtre mensuel. Donc, ici, on peut changer pour que ce soit pour chaque trois mois. Dans ce cas, par exemple, parlé de chaque trois mois, on n'a pas assez de données. Donc, maintenant, ça a plus de sens de mettre cela comme des euh, graphiques. Et on va essayer d'enlever de, le tableau, euh, la configuration pour chaque trois mois. Et donc, maintenant, je veux dire que le plus grand nombre que nous avons ici, c'est 50. Maintenant, je vais essayer d'entrer des données pour l'année 2022. Je vais dire au lieu de deux visites, par exemple, nous allons avoir 220, comme ce qui est écrit. Et je fais la sauvegarde. Donc, ça dit que la valeur a été sauvegardée. Alors, quand on entre, vous voyez que le chiffre est monté jusqu'à 220. Donc, c'est en train de mettre à jour de manière constante. Donc, les chiffres que j'ai écrits tout à l'heure, voilà comment ça s'affiche et c'est simple. Donc, très rapidement, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que cela se passe aussi. Vous essayez de configurer cela dans euh, les, les paramètres d'Android. Mais voici. Euh, regardez très bien. Vous entrez dans les paramètres. Si vous avez une implémentation Android, je vais essayer d'entrer dans les nouveaux. Euh, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs filtres ici, n'est-ce pas vous pouvez décider le type de filtre que vous voulez montrer, je vous montre beaucoup de filtres ici, peut-être dans mon programme, on a juste besoin de recherche par date d'événement, donc je n'ai pas besoin de rechercher par suivi ou rechercher par autre chose, donc on peut changer cela selon les programmes. Et on peut dire OK, je ne vais pas voir ceci, je ne pas voir cela. Je ne peux pas voir les unités organisationnelles. Je ne peux pas euh, tout faire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ceci va affecter le nombre de filtres qu'on voit dans l'application. Donc, par le menu, on dit voilà, ceci est important. Où on dit que vous pouvez créer les TEI sans faire la recherche. Et ce qui est important ici, euh, un paramètre que je ne vais pas oublier, c'est celui-ci. Jusqu'à. La dernière version, on n'autorisait pas de faire la capture d'écran. C'était très difficile pour vous de pouvoir soutenir les implémentaires sur le terrain. Donc, maintenant, vous pouvez décider si vous pouvez autoriser que ces paramètres euh, sont, seront faits, donc vous pouvez faire des captures d'écran pour les nouveaux paramètres. Donc, euh, donnez-moi encore quelques secondes pour deux diapos et je vais terminer. Maintenant, on parle des analyses. Nous avons euh, le salon des experts le mercredi pour voir comment est-ce qu'on peut configurer cela. On aura en cours euh, tout un chacun. Donc, veuillez vous joindre à cette session. Demain, on aura euh, une session demain. Maintenant, vous pouvez essayer de jouer avec la langue. voir la langue qui vous sied parce que la traduction est souvent difficile. Donc, des fois, c'est mieux de rester en anglais. Donc, essayez de voir quel programme sera configuré dans votre téléphone. Jaime va plus nous en parler. Nous avons présenté ceci pendant plusieurs années par le passé. Voici la campagne de vaccination, c'est comme si euh, c'est devenu un peu plus stable. On vous montre comment est-ce que les choses sont en train de croître. Ici, c'est votre implémentation. C'est vous qui essayez euh, de permettre aux utilisateurs de nous donner des feedbacks. Donc, on va terminer. Je vous dis merci et à très bientôt.